Sadhguru, vous avez écrit un article sur le karma, où vous avez déclaré qu'on ne peut pas grandir à moins de créer en soi un profond désir de grandir. Donc pourriez-vous développer ces pensées sur le karma vous Voyez, le désir n'est pas quelque chose que vous devez créer. Y a-t-il quelqu'un sans désir, aussi religieux que vous soyez Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a aucun désir les gens ont essayé ces enseignements avec vous et ils n'ont pas fonctionné, n'est-ce pas Ils vous ont dit, vous devez abandonner vos désirs, vous devez être satisfait de ce que vous avez, vous devez être content. Cela a-t-il marché pour même un seul être humain sur la planète, je vous le demande Est-ce que ça a marché Un enseignement qui ne fonctionne pas n'a aucun intérêt, n'est-ce pas Mais ça a circulé pendant trop longtemps pour énormément de raisons. On ne va pas rentrer là-dedans. Le désir n'est pas quelque chose que vous créez. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes il y a quelque chose en vous qui aspire à être un peu plus que ce que vous êtes en ce moment, oui ou non Oui Si ce petit plus arrive quoi Un peu plus, si ce petit plus arrive quoi Un peu plus, ce petit plus arrive quoi Je peux continuer comme ça Si je... Pourquoi y allez-vous petit à petit Je vais faire de vous le roi ou la reine de cette planète. Allez-vous rester comblé Ne me regardez pas plein d'espoir, je ne vais pas faire une telle gaffe. Je dis juste que si vous devenez le roi ou la reine de cette planète, serez-vous comblé Non, vous allez regarder les étoiles, n'est-ce pas Donc il y a quelque chose en vous qui aspire à devenir illimité, à devenir infini. Maintenant, vous approchez l'infini par étapes. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Par étapes, pouvez-vous un jour atteindre l'infini Pouvez-vous compter 1, 2, 3, 4, 5, et un jour dire ça c'est l'infini. Vous ne ferez que devenir un décompte sans fin, vous n'allez pas connaître l'infini. Ce n'est pas comme ça que l'infini s'approche. Donc le désir est simplement cela. Il y a quelque chose en vous qui aspire toujours à devenir illimité. Si je vous fixe une limite, disons que je vous emprisonne dans une cabine de 5 par 5, disons. Vous allez vous sentir horriblement emprisonné. Demain, on vous libère dans une cabine de 10 par 10. Vous allez vous sentir merveilleusement bien pendant un jour. Et à nouveau, vous allez vous sentir emprisonné. Le lendemain, on vous libère dans une cabine de 100 par 100. Vous allez vous sentir super bien pendant trois jours. Et à nouveau la même chose. Peu importe où je fixe la limite. Dès l'instant où vous pouvez sentir la limite, vous voulez la briser, n'est-ce pas Ceci n'est pas quelque chose qui a été cultivé en vous. Ce n'est pas votre esprit entrepreneurial. C'est la nature de la vie. La vie veut être quelque chose de plus, tout le temps. Combien de plus Infiniment plus, n'est-ce pas Donc plus n'est pas ce que vous recherchez. Tout est ce que vous recherchez. Si vous voulez tout prendre, pouvez-vous le conquérir Si vous voulez tout, si vous voulez plus, vous pouvez conquérir. Si vous voulez tout, pouvez-vous le conquérir si Pouvez-vous le, si pouvez le, pouvez le gagner Donc vous devez examiner cela maintenant. Si vous voulez tout, que devez-vous y faire si vous regardez ça, vous allez naturellement devenir spirituel.